Sur euh, les cryptoactifs et euh, la blockchain. Moi, je suis convaincu que euh, la France peut être une des nations les plus innovantes en matière de blockchain. Je je suis pas le plus grand spécialiste du monde de, de cette question, mais il me semble que la rédaction du texte porte satisfaction à, à, aux auteurs des de différents amendements, euh, pour peu d'ailleurs que le gouvernement le, le, le confirme. Euh, et si tel est le cas, je vous demanderai soit de retirer vos amendements, soit avis défavorable. Merci M. le Rapporteur, Monsieur le Ministre. Oui, même avis que le Rapporteur Général. Et c'est probablement aujourd'hui une des technologies les plus prometteuses dans le secteur financier comme d'ailleurs dans d'autres secteurs. Vouloir monter à 5000 ou à 3000 me semble particulièrement excessif, c'est donc un avis défavorable sur les deux amendements. Merci beaucoup Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, pardon. Même avis. Nous avons pris là-dessus pas mal d'avance, nous sommes bien positionnés. Sur les crypto-actifs, les choses sont un peu différentes. J'ai demandé un rapport à Monsieur Landau. Comment la lecture de ce rapport, je trouve qu'il est tout à fait remarquable. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est avancer pour permettre à la blockchain et aux crypto-monnaies de se développer avec une réglementation qui soit adaptée. Et des moyens values au sein de la même année sera peut-être amené à évoluer dans, dans l'avenir si les crypto-actifs devenaient un mode de financement plus classique de l'économie, mais défavorable à ce stade Merci beaucoup, monsieur le ministre. Même avis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du beau côté. Si vous voulez que tout continue comme avant, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut sur ce plateau. Mais si vous voulez que cela change vraiment, alors choisissez le renouveau.